je vous ai déjà expliqué, depuis la, le, la, la première Mishnah, que dans ce chapitre, on va manipuler les notions de Yiboum, Khalitsa, Kidusha'e Mahamar et Getle Mahamar, sous plusieurs formes. A chaque fois, on va, plus on va voir ça dans les Mishnah, plus on va compliquer la situation. Mais après, euh, après préparation de quelques cours et tout ça, finalement je ai que ce pas la, la fin du monde. Quand j'ai étudié la Gema, ça me paraissait une montagne, ça me paraissait presque flou, presque incompréhensible, finalement, on Hashem, pour le moment, tout se passe très bien, et tant mieux pour moi, tant mieux pour vous. Donc maintenant, on va, je rappelle, je rappelle maintenant, les quelques notions, j'espère que ça commence à être assimilé, comme ça on va pouvoir aller de plus en plus vite et compliqué sans s'embrouiller. Il y a tout d'abord Minatora, lorsqu'il y a une Yevama devant moi, je dois lui faire soit le Yiboum, soit la Khalitsa. Soit je la prends en femme, je fais le yiboum. Dès que je fais le hiboum, ça devient ma femme à part entière. Ça signifie que si je la divorce ensuite, je lui donne un guet. Je ne fais plus de khalitsa. Donc soit je décide de lui faire la khalitsa, et dans ce cas-là, je la rejette, et ça, je me, je, comme ça je la libère, elle pourra les se marier avec qui le veut. Dès lors, ce sera interdit pour moi de me marier avec elle. On précisera qu'elle a une petite notion dans une amishna, à savoir si finalement je décide de me marier avec elle, qu'est-ce que je transgresse comme interdit on a, je, Non, je vous le dis tout de suite, on l'a déjà vu. Il y a une marquette concrètement, il y a un interdit de lave. Il y a un lave. Que tu ne, puisque tu n'as pas voulu construire, tu ne pourras plus jamais construire, tu ne pourras plus te marier avec elle. Si tu transgresses le lave, alors d'après Khamim, ça devient un interdit la l'Avim, comme de tous les souris et l'Avim, que si tu te maries avec elle, il ben, y a un sourd, mais l'enfant, il n'est pas euh, invalidé. Tandis que d'après Rabbi Akiva, les Kiddushis ne marchent plus avec elle, parce que dès qu'il y a un, un interdit de lave, d'après Rabbi Akiva, un lauta assez, eh bien, si on se marie avec elle, on, on aura un enfant, Mamzer, shalom et les ne fonctionnent même pas. D'accord Je referme la parenthèse, et je reprends le vif du sujet. La femme, elle est devant moi, je peux lui faire soit le yiboum, c'est-à-dire ma femme, soit Khalisa, et ça, je la rejette, et c'est plus ma femme. Si je lui donne des kidushin, selon la Torah, ça ne fonctionne pas. Si je lui donne un get, selon la Torah, ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. Tu peux donner un get à un chien, ou à ta voisine qui est déjà mariée, ça ne sert à rien non plus. Elle ne va pas devenir divorcée à cause de ça, parce que ce pas ta femme. Ok. Donc, maintenant, Khamim sont venus, ils ont dit, non, malgré tout, on va créer... Un nouveau système à l'intérieur de, de ce lien original de femme qui est à moitié ma femme. Puisque la Yéva, elle ressemble à ta femme, on a plusieurs raisons pourquoi. Elle ressemble un peu à ma femme, parce qu'elle a pas de relation avec quelqu'un d'autre. Elle a déjà été mariée par mon frère, et elle reste un petit peu liée à moi. Khamim m'a dit, tu sais quoi Vous avez un certain lien marital entre vous, que si je vais lui donner des Kiddushin, je vais la rapprocher encore plus. Et si je vais lui donner un guette je vais l'éloigner un peu plus. Mais pas complètement, parce que selon le Torah, il faut le faire soit Yibbom, soit Khalidzah. Et on va se retrouver dans des situations très originales en fait. On a déjà comme, vu ça plus dans les détails dans la Mishnah Bête. Maintenant, dans la Mishnah Gimel, ça va être encore plus violent. Où on va se retrouver dans une situation où finalement, euh, tu l'as rapproché un peu. Finalement, tu veux la. Euh, ouais, tu l'as donné à l'équilibre chez Mahamar. Donc elle était déjà Yevama. Tu n'as pas encore fait le hiboum. E tu l'as donné à l'équilibre chez Mahamar. c'est ça la Mishnah précédente. Comment on fait si finalement tu regrettes et tu veux la, tu veux la, la, la libérer Comment est-ce que tu dois faire Ramim, on nous dit bah, Tu sais quoi, deux minutes Et regarde. Ce lien original-là, il est d'une part établi à cause qu'elle est zkouka les iboum, elle attend que tu lui fasses le iboum, donc il faut les faire la khalitsa. Mais d'un autre côté aussi, tu lui as rajouté les kidushin, ça fait qu'elle est un peu ta femme avec les kidushin aussi. Il faut que tu lui donnes un get pour les pour les, les, les kidushin que tu as rajoutés. Ça, c'est la matière précédente. Maintenant, on va voir la situation contraire. Et à chaque fois qu'on va en évoquer un, on va dire si tu as fait telle action, qu'est-ce qui se passe et après, tu fais un, bien, deux, trois ou quatre. Ça veut dire, M. le Président, on a vu, tu as fait que le chez Mammart, qu'est-ce qui se passe et après tu vas lui donner un guet pour le Mammart, qu'est-ce qui se passe si tu fais la Khalissa, qu'est-ce qui se passe et après tu fais le hiboum. À chaque fois, à quel niveau, comment elle, sera comment elle sera considérée comme ta femme, pour que si tu dois la libérer, comment tu feras pour la libérer. Ça c'était le principe général. Et puis après, au fur et à mesure qu'on va commencer dans les prochaines Mishnayot, on va se mettre à parler maintenant qu'il y a deux Yevamot, après on va dire qu'il y a deux Yevamot avec deux frères et chacun qui a fait une action face à une. C'est tout le chapitre, c'est le principe, d'accord Si vous avez compris l'idée. J'espère que ça va aller très facilement. Maintenant, on commence notre Mishnah concrètement avec une nouvelle situation. Dans la Mishnah précédente, on a vu si je donnais des kudushé ma'mar, qu'est-ce qui se passe après je fais le hiboum, si je lui fais la khalitsa, ou si je lui donne un guet Maintenant, on va voir la situation J'ai donné un guet, Nathan get. j'ai commencé à lui donner un guet, un. Donc, je lui donnais un guet, j'ai voulu, elle était skuka hiboum, elle attendait que je fasse le hiboum, j'ai commencé à l'éloigner de moi en lui donnant le guet. Qu'elle n'est pas encore permise pour se marier, parce que son ratora, il faut que tu fasses la khalitsa. Et finalement, plusieurs situations. Tout d'abord, la première, sa Mahamar. Après, j'ai dit non, tu sais quoi Finalement, je veux oui me marier avec elle. Et je lui donne des Kidushé Mahamar. Qu'est-ce que je dois lui faire pour ensuite la libérer Srikha Get Je dois nécessairement lui faire, lui donner un Get et lui faire une Khalidza. Pourquoi je lui donne un Get Parce que quand tu as donné des Kidushin, tu dois lui donner un deuxième Get. C'est-à-dire, en fait, si je parle encore en pourcentage, elle était à, à moitié ta femme. Lorsque tu lui donnais les Gets, elle est devenue que ta femme, que, que au quart. Après tu lui donnes des Kiddushin, tu, tu remplis un, le nouveau quart, mais ça ne la remet pas dans la même situation initiale qu'elle était. Alors ça fait que maintenant, elle, est un, elle attend son, son Tzad, son aspect de... Le fait qu'elle est Yevama, elle attend que, que tu lui fasses la Khalidza, le fait que tu lui donnes l'argent, le Kiddushin, ma'amar, Mahamar, ça attend que tu lui donnes un Gets. C'est pour ça que si tu veux finalement les vérifier, il faudra lui donner Gets et Ok Ensuite, autre situation. Nathan geth ou bal. Il a commencé à lui donner un guet. Non, je veux pas m'arrêter avec elle. Finalement, c'est dit. Non, je vais quand même là, me marier avec elle. Il ne donne plus du kits du et ma ne fait rien du tout. Il prend, il va, il s'isole avec elle. D'un côté, eh, il a fait le hi boom. Selon la Torah, il a fait le boom. C'est devenu sa femme à part entière. Mais il y a un problème. C'est que, que, alors la Michel va me dire, c'est le Il faut que tu le fasses. Tu devras lui donner un autre guet et lui faire entraîner ça. Tu lui donnes un guet parce qu'en réalité, quand tu as fait le hi boom, c'est devenu ta vraie femme. Donc tu dois la libérer en lui donnant un guet, mais pas que. Étant donné que tu as déjà commencé à lui faire une demi-khalitsa, le, le premier get que tu lui as donné initialement, ça ressemble à un petit peu une khalitsa, tu as commencé à la ressortir. Donc tu n'avais plus le droit de te marier avec elle. Il s'avère que finalement, quand tu vas te remarier avec elle, c'est un peu considéré comme si c'était ta femme, c'était la Yevama, que tu as déjà fait la khalitsa, que tu n'as plus le droit de la reprendre. Là, tu ne l'as pas fait la khalitsa, tu l'as juste donné le get, mais tu n'as plus le droit de la reprendre. Si tu l'as reprise, il faudra que tu lui donnes tu refais malgré tout la khalisa parce que ce que on va considérer que ce que tu l'as reprise, c'est pas ce que tu l'as. On va considérer que ce que finalement tu te maries avec elle, ça marche plus, c'est plus un bon e-boom. C'est plus un bon e-boom, étant donné que tu l'as déjà, déjà fait la khalisa. Donc de ce que fait, tu vas donner un get à Khalissa. Vous avez compris l'idée Ok, on continue. Nathan -get maintenant, nouvelle situation. Regardez comment c'est structuré. Au début, on a donné le get et après il a fait un mahama. Il a donné le get après il a fait le e-boom. Là maintenant, on a Nathan Get Khalat. Il a donné le guet, et puis après, il a fait aussi la khalisa. Et la khalisa plume, ce qu'il a fait, c'est parfait. Il n'y a plus. Euh, tout ce que tu pourras faire ensuite ne marchera plus. Même. Euh, c'est parfait. Elle est libérée pour le pour le chouk. Chou. Toi, tu n'as plus le droit de la reprendre, il n'y a aucun problème. Ok Ensuite, regardez la structure, comme ça, ça vous aide à bien assimiler les, les notions. Mishnah, bête, on a parlé de Asa, Mahamar, et après, Yiben, Bia, Khalat, Nathan Maintenant on a parlé de Nathan et après on commence à parler. Khalats, Ibem, et. Euh, en fait, dans l'ordre Mahamar, Khalats, et après euh, Bia. Et maintenant, on a maintenant chalat, on commence. qu'est-ce qui se passe Il a déjà commencé à faire la Khalitza. Il avait sa yevama qui était dans lui. Il a donné la khali, Il a fait la Khalitza. C'est tout, il l'a libéré. Et finalement, il regrette. Il a ça à Mahamar, il lui donne quand même un Kedushi à Mahamar. Ou encore Nathan Gett, il lui donne un get Ou encore Baal. C'est un peu, ça sert plus à rien le guet, mais bon. Ou Baal, ou finalement il décide de la reprendre et de se marier avec elle. Non. Ou bien, encore un autre cas, au Baal, ou bien un cas contraire. Il a commencé à faire le hiboum avec cette femme-là. Et finalement, il regrette, j'aurais pas du marier avec elle, j'en ai déjà une, c'est déjà, c'est de tête. Hop, je vais la libérer. Ou bien, après, il va lui donner un Mahamar. Ou Nathan Guet, il va le donner un guet. Ou encore Khalat, il va lui faire la Khalitza. Dans toutes ces situations, En Achar Khalitza. Alors c'est une phrase problématique, mais la, la, on ne se rapporte plus sur le dernier cas, on se rapporte sur le cas précédent. Il n'y a plus, après, une fois que tu as fait la khalitsa, en khalitsa kloum. On n'a pas donné à la laha qui se passe quand on a fait la bia. on va revenir dessus, pour le moment je reste sur le cas de la khalitsa. Dès que tu as fait la khalitsa, c'est, tu l'as libéré complètement. Tout ce que tu pourras faire après avec elle ne marchera plus du tout. Ni lui donner des chez ma'amar, ça ne servira à rien, ni lui donner un get, et ni même le faire le hiboum maintenant non. Pourquoi Parce que j'ai plus le droit de me marier avec elle depuis le moment où je le fais, la khalitsa. Elle est devenue interdite par Isourlav, et le Bartanoura nous dit que la Mishnah, elle va selon Rabbi Akiva, qui me dit qu'une fois que tu as fait la khalitsa, n'as plus le droit de te marier avec elle. Et ça devient, on ne pourra plus jamais la marier, même si on va la marier, le kiddushin ne marche pas, et l'enfant qui va naître sera un misère. En l'occurrence, elle n'a pas fait la khalitsa, c'est fini, t'as coupé tous les liens avec elle, je ne peux plus jamais la reprendre, il n'y a plus rien, d'accord par rapport au boom qui n'a pas été évoqué, c'est un peu le même principe. Dès que tu as fait le boom, ça devient comme ta femme. Donc, le guette, concrètement, il va fonctionner parce que tu divorces ta femme. Mais si tu veux lui faire la khalisa, ça sert à rien. Imaginez finalement, après qu'il a fait l'iboum, il se dit on est d'elle, je vais lui faire la khalisa, tout ce qu'il a fait, il n'y a aucun problème, ça reste sa femme à part entière, parce que si je fais la khalissa à ma femme, ça reste ma femme, c'est pas de cette manière que la Torah me dit que tu libères ta femme quand tu es mariée. Et idem avec le mamar, ça ne sert plus à rien. Ok Jusqu'à maintenant, on a parlé de quoi On a parlé. Achat achat, le on a parlé qu'il y avait une Yevama avec un Yavam, et lui il a fait toutes ses actions, soit il a commencé donc avec le Mamar, après ibem Khalat, ibem Natan get. ou soit ainsi de suite il a donné le get et puis Et maintenant ça c'était Achat, Yevama achat, le achat, mais Achat, J'te Yevamot, le et on va de même aussi s'il y avait deux Yevamot, qui attendaient qu'on fasse le Yvoum à l'une d'entre elles, avec un seul Yevam Achat, que s'il y en a un qui va donner un guet et l'autre qui va lui donner le mahamar, l'autre qui va donner le maamar, alors l'autre le guet, le ça on va, on va de nouveau traiter dans cette Mishnah. Regardez, ça va être la Mishnah lettres qu'on va faire demain, on va commencer, Kitzad, commence comment le cas, et ainsi de suite. Ok, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une plaine de Hatzlach,